Une fille facile, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est une femme forte, une femme libre, une femme qui s'épanouit dans sa sexualité. Selon moi, tous ces mots « fille facile »,« traîner », etc., ce sont des mots qui ont été créés par la société. Pour seul objectif, c'est d'emprisonner les femmes.